Volkswagen T-Roc avec la belle caméra d'Hercule euh, voilà je vous l'avais déjà filmé un petit peu mais je vous la refilme parce que parce que je vous avais mal expliqué les options et on va en encore.. en store. Merci, je en écho pour l'instant mais qu'on change, je peux mettre en sport. Bien qu'on sport sur autoroute peut-être. Là, je vais rester en écho, cela Et en confort, ça donne quoi en confort, en normal, Bon, là, comme on fait... Foudy, Je vais mettre le mode écho. Je roule souvent en écho quand panoramique je ah, il est ouvrant en plus ah oui voilà toit ouvrant comme vous voyez et je vais c'est confortable c'est bien aussi Martin c'est confort Cette voiture fait sans défaut. Et ce qui est bien dans cette voiture, c'est que vous avez des petites lettres comme ça pendant tout le tour. Alors voilà. Le... En dessous de mon accoudoir, en fait, il y a aussi un rangement, Et... Là, la boîte de blanc, si je l'ouvre, vous avez de l'espace. Bon, je ne sais pas quand on va faire la base. On va la différence entre hein, le bruit Oui, oui. <rire> Parfait. Je vais mettre mode... Non, je vais essayer mode sport parce qu'on va bientôt arriver sur l'autoroute. On va laisser en mode sport. Le bruit est différent, hein Ouais. Alors comme tu te demandais tout à l'heure, c'est une 110 chevaux et c'est 1400 en Ok. des lampes là oui tout à fait c'est euh, le modèle de la voiture c'est un rail design et donc ils font des choses un petit peu plus sportives dont les lampes ici par exemple tout à fait je pense que tu peux la faire couleur oui. ah ça je ne sais pas Franchement je regarde alors dans la notice <rire> enfin, ça je ne sais pas te dire je pense oui alors on va les ah, ah, je... puis... ah, tout 120. Bon. Je laisse laisse faire, je laisse laisser faire. Et si la voiture qui est devant moi va traîner, tu verras, et voici on va traîner tout seul. je peux avoir mes pieds et je ne vais pas les employer. Hein. Ça roule tout seul à son là je fais rien. embouteillage par exemple, ben, je n'avais pas toujours redémarrer et tout ça, elle va juste suivre la voiture qui est devant et donc s'arrêter, freiner, redémarrer, donc c'est très pratique si on a des embouteillages. Hein. Non, non, il faut rester attentif, hein. euh, malgré que c'est un stade, je suis toujours bien attentif, je regarde toujours tout euh, le la route, il faut regarder qu'elle tourne devant moi. Donc, Mais c'est quand une très c'est fiable non, je suis très contente du système Et euh, donc c'est une boîte DSG Une des meilleures hein, Martin, t'es d'accord avec moi ouais, ouais. Et en fait on ne sent même pas qu'un change de vitesse n'est rien C'est très confondable Ici je suis en septième vitesse par exemple pour... Je vais mettre hop, 100. je l'avance, j'avance, hop On va mettre à 124 Bien, du coup je n'ai pas encore employé un en manuel et donc j'ai montré ah non je vais avoir celui-ci je peux me rabattre oui je peux me rabattre et ici ok parfait donc en fait ici je vais me rabattre un petit peu un petit peu au dernier moment parce qu'en en fait dans mon rétroviseur j'ai une petite lampe orange, et ce est allumée, c'est qu'il ne peux pas me rabattre. Et si est éteint, je peux me rabattre parce qu'il n'y a pas de mon angle mort. Donc là, c'est bien pratique. Et voilà, ici à droite. Oh, un peu orange. On va s'arrêter. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que tu disais On parlait de la boîte, voilà. Donc ici. Elle est mise en, en drive normal, je peux la mettre en stick, donc je elle est à droite, et là, plus, moins, je change de vitesse, en fait, plus et moins. Bon, moi j'apprends toujours en normal, en fait. Donc voilà. Ce ici, c'est aussi que chacun de son côté, on peut régler la température qu'on veut. Donc si tu veux 23 degrés, et moi 17 degrés, on peut aussi faire chacun de son côté. Ça, ouais. c'est quand je veux le mettre aller, là. et le je peux le là. Ici, c'est pour le remettre, pour changer de vitesse, plus, moins, donc là, là plus vite un peu moins. et Ici, c'est pour la radio, volume, changer. De mode, raccrocher le téléphone, ici c'est euh, je prends la radio, je prends mon téléphone, prendre autre chose, je ne peux pas l'exister, l'autonomie, donc c'est la minute 450 km à faire et à donc, donc tout est automatique, c'est tout mis en auto, donc ici pour euh, les phares c'est automatique, donc on dit que c'est un peu plus sombre dehors. C'est coffre automatique Voilà, ouais. c'est quand on fait les courses d'habitude. Mmh. On va ouais, qu'il y a peut-être préfère le mettre en, en plus grand Voilà, Et, puis, de plus de Et voilà Et montre comment on ferme ouais. On est ici Hop, on va remettre en fait.